Rebonsoir la famille, Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. La politique aux politiciens, voilà. On a parlé, on a conseillé, les gens n'ont pas compris. CNRD, bravo. <rire> on vous a parlé, vous n'avez pas compris. Et voilà. On vous a conseillé ici, vous dites non, non, non, c'est présent le Fakonde, votre ennemi. <rire> non, promesse de Mamadi. <rire> Classe politique. Les, <rire> les politiciens guinéens, ces promesses de Mamadi, vous prenez. Voilà, c'est bien. Mais moi, je vais vous dire une chose. Regardez toutes mes vidéos. Et je vous le dis aujourd'hui le président Alpha Condé ne compte ni sur la classe politique ou des manifestations pour récupérer son pouvoir. Ça, je vous le dis, ça. Si ceux qui pensent que non, que non que le président Alpha Condé veut se servir, vous avez montré combien de fois que non, vous n'êtes pas prêt. D'abord, ça, je vous le dis, hein, je vous le garantis, le président Alpha Condé ne comptera pas sur vous, vos manifestations, si vous devriez manifester pour le retour du président Alpha Condé. C'était dès le début au côtes. Nous, c'est de mobiliser les militants à être prêts, assis, les esprits, pour son retour. Ce n'est pas vous qui allez le faire. Mais vous êtes tombé dans le jeu du CNRD. On parle mais certains leaders ne comprennent pas. À la veille, on vous appelle. On va libérer. On va libérer Fonke Mangi. On va libérer Ibrahim Diallo. Les poursuites contre les leaders de temps en temps, on va enlever. Et tel, tel, les poursuites de temps en temps, nous allons enlever. Hum. On vous a parlé, vous n'avez pas compris. Vous ne savez pas jusqu'à présent qui est Mamadi Doumbouya. Mamadi a tué pour venir au pouvoir, je vous ai parlé. Le 5 septembre, n'oubliez pas, Mamadi a tué. N'oubliez pas que Mamadi a trahi. Ce n'est pas le coup d'état comme les Dadis et les Sekouba ou le coup d'état de feu général. Là, ça n'a compté personne. âme. Mamadi, je vous ai dit, c'est un bandit. Mais vous n'avez pas compris. Si Mamadi était dans votre logique, après avoir fait des tournées pour Mamadi, Mamadi n'allait pas vous humilier. Mamadi n'allait pas vous humilier. Raser vos maisons et parler de poursuites contre vous. C'est parce que Mamadi a vu aujourd'hui que vous êtes parvenus à vous unir. Face à lui, la communauté internationale, la pression, les forces vivent. qu'il est paniqué aujourd'hui. Donc, il faut chercher à vous diviser. Et je vous ai dit, moi j'ai dit, hein, chapeau, le CNR, le CNRD, leur missionnaire, ma dit, si c'est 100 millions que tu dois les donner, il faut les donner un milliard. Tes négociateurs, vraiment, ils ont reçu le coup. Ils ont reçu le coup en repoussant cela. Papus Junot, quel découragement de combat Moi, je vous ai dit ici. La classe politique, s'il si, compte sur les négociations, moi, j'ai déjà dit. Moi, je suis dans l'esprit des militaires. Je suis dans l'esprit, c'est-à-dire de la force pour le retour du président Fakonde ou pour le retour à un changement. Je ne suis pas dans l'esprit de négociation avec le CNRD. Moi, je vous ai déjà dit ma position depuis fort longtemps. Vous parlez de quel découragement Vous parlez de quel découragement j'ai pas besoin de dévoiler, mais j'essaie un peu de vous expliquer ce qui s'est passé. Ils ont appelé les leaders individuellement, les promettent la libération des uns, nanani, nanana, il faut laisser les autres, nanana. Mais ils n'ont rien compris, qu'ils vont tourner, tourner, et ça même, ça va aider. Les deux ans-là vont passer devant vous comme rien. On vous a parlé, vous n'avez pas compris. Mais là, si Mamadi, Mamadi prend le pouvoir. Hein? Attendez, je vais bloquer ce, cet imbécile-là. Qui vient insulter ici. Donc, euh, comme je l'ai dit, les alphaïstes mènent notre combat. Que chacun gagne. Que chacun... Attendez, voici un autre imbécile. Que chacun... Voilà. Que nous nous battons tous. Si le camp de El peuvent peut ramener un civil au pouvoir, bravo. Si le camp de Sidia peut ramener un, un civil au pouvoir, bravo. Si le FNDC peut ramener un civil au pouvoir, bravo. Si nous aussi, nous pouvons nous battre pour le retour du FAMA, ça aussi, bravo. Mais dire que. Vous allez rentrer les jeux. Non. Moi, je vous ai déjà dit, ce combat, ils ont pris le pouvoir du président Fakonde. Nous on ne va pas dire voici ce que le président Alpha Conde va faire pour récupérer son pouvoir. Mamadi c'est aujourd'hui. S'il a peur, ça je vous le dis ça aujourd'hui. Si Mamadi a peur de quelqu'un, c'est du président Alpha Condé. Ça, il faut mettre ça en tête. À tous ces politiciens-là. Si Mamadi, où il est aujourd'hui, ce n'est pas les manifestations. C'est du président Alpha Condé que Mamadi a peur aujourd'hui. Vous devez mettre ça en tête. Vous pensez que le président Alpha Condé va compter sur tel Faites ça, sortir pour moi. Ça va changer quoi Est-ce que vous allez dire, président Alpha Condé, non mm -mm. Mamadi sait. Nous, nous savions. Et allons-y seulement. C'est le résultat qui compte. Moi, je viens pour conseiller. Non, Papu junior. Ils étaient unis. Ils étaient sur la bonne voie. Ils avaient beaucoup à gagner. Imposer un premier ministre de consensus. Comme en 2010. Mais ils n'ont pas compris. Si aujourd'hui, Mamadi fait ce qu'il veut. C'est que il est plus puissant que feu à mettre ce à son âme. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Mamadi fait ce qu'il veut, comme beau le semble. Le CNT, c'est pour lui. Il n'y a personne d'autre. C'est lui qui décide. Il fait ce qu'il veut. Et si la classe politique, ils n'ont pas compris cela, ils sont en train de tourner, tourner. Moi, en tout cas, je le dis à qui veut l'entendre. Si Mambo rentre, on ne le met pas en prison. Et comme nous-mêmes, on ne souhaite même pas cela jusque même parler des élections. On veut le, voilà, que le président Fakonde balaye ces gens-là. Mais si tel est le cas, si elle a les rentes, on parle d'élections. Ils ne l'ont pas mis en prison. Moi, Damaro, je ne fais plus de vidéos. Ça, je vous garantis ça aujourd'hui. Vous pensez que Mamadou connaît ce qu'on qu appelle juré Vous pensez que Mamadou connaît ce qu'on appelle Allah? Mamadi a le sang dans ses mains. Donc les promesses de Mamadi là, c'est du tape à l'œil. Les promesses de Mamadi. Et moi je le dis à qui veut l'entendre. Vous savez il y a longtemps même, Tola avait dit, nous on avait dit ça. Nous mêmes on veut que Elay Selouda les rente. On veut qu'il rentre. Et là comme ça, <rire> la danse ça va bien commencer. Négociation non. J'ai dit qu'il faut l'affrontement avec le CNRD. Parce que le RPG, ils sont un peu mous quand même. Ils sont un peu mous quand il s'agit de mobilisation. Mais l'UFDG, eux, ils n'attendent même pas. C'est le jour où Mamadi va faire comme ça, sur El Asirudale, à a cri. Les gens vont ressentir. Et nous, c'est ce qu'on veut. Et s'ils si sont parvenus à parler, à convaincre, Qu'ils vont libérer les Fonique nanani, nanana, que non, on donne des garanties. Ah, mais ben nous, c'est ce qu'on veut. Mais c'est mal connaître Mamadi Dumbuya. C'est mal connaître là, il dit C'est mal connaître là, il dit D'ailleurs, on lui a dit, c'est Karamoko, le mois de février, le mois de février, le mois de mars, qu'il ne faut même pas qu'il va accepter. Quoi que ce soit comme mouvement, qu'il va perdre son pouvoir. Ça, c'est l'une des raisons que le bandit, il ne veut même pas qu'il y ait de manifestation de mouvements dans le pays. Non, papa, papa Malal Les gens n'ont pas compris, mais ils vont comprendre. Quand on les disait à la classe politique de mettre la pression sur Mamadi, voilà, il y a des journalistes qui sortent pour chercher à diviser. Oh, le président Fakonde, ils veulent vous rouler. Oh, ils vont faire ceci, cela. Mais Wallah, vous n'avez rien compris. Vous pensez que les cellules dans leurs mouvements et consorts là, c'était pour ramener le président Fakonde Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Je vous ai dit, c'est dans l'armée même. Est-ce que c'était le peuple qui était dans les rues pour faire le coup d'État Face au président Fakonde Non. Est-ce que Mamadi a eu besoin de vous pour aller faire le coup d'État Non. Mamadi s'est servi. D'une branche de l'armée pour faire le coup d'État. Donc si on doit faire tomber Mamadi, c'est encore les mêmes militaires. C'est ce que vous n'avez pas compris. Mais la classe politique, c'était de l'affaiblir. Et c'est ce que Mamadi a compris. Mamadi a profité de vous dire, non, ils ont envoyé vos émissaires. Tous ceux qui vous parlent, ils sont dans le CNRD. C'est pour l'intérêt du CNRD, c'est pas pour l'intérêt du RPG, c'est pas pour l'intérêt de l'UFDG ni de l'UFR. C'est dans l'intérêt du CNRD. Mais comme vous n'avez pas compris, <rire> moi je veux je veux que Mambo rentre. Pardonnez. Mambo en rentrant, il faut laisser Rama derrière. Hein? Parce que je ne veux pas voir ma chérie pleurer. Parce que, maman dit, <rire> où il est aujourd'hui il est en train même de danser. Jordan est en train de danser actuellement. Il dit voilà, on est parvenu, en tout cas, à les opposer, les promesses, voilà, mais c'est mal connaître. Voilà. Non, Curtis Kamayen, moi je les ai dit, on va, on va se réveiller ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais là, et Mamadi ne va pas rester. Ils vont bien taper sur Mamadi. Mais pour accélérer cela, c'était la classe politique qui pouvait vraiment accentuer cela. Mais comme ils ont fait des calculs bidons d'intérêt, dire que ah non, et puis les gens même de l'autre côté pour dire ah, vous avez vu, Alpha Condé, il va vous. Mais ce n'est pas le président facondé qui a mis Fonekemanga en prison aujourd'hui. Il n'y a même pas de manifestation Foneke Manga est en prison. Et pourtant, au temps du président Alpha il y a eu 500 manifestations. Le dégât, on ne parle pas. Ce n'est pas le président facondé qui a fait sortir Sidi Atouré de sa maison. Ce n'est pas le président facondé qui a fait sortir Mombo et raser sa maison. Mais comme vous ne comprenez pas, vous voulez toujours regarder derrière pour avancer. Wallah, vous allez retarder. C'est ça. Vous voulez toujours regarder derrière pour aller devant. Vous êtes toujours debout, mais vous voulez regarder l'obstacle que vous avez franchi. Et ce qui est devant vous, vous ne cherchez pas à franchir cela, mais vous allez beaucoup retarder. Ils vont vous faire retarder et vous allez durer dans ça. C'est ce qu'on essaye de vous expliquer. Oui, vous venez de loin. La politique, c'est ça. Ce qui est devant vous, vous ne cherchez pas à combattre ça. C'est ce qui est derrière que vous êtes en train de regarder. Ah ouais, c'est bien. Ce pas le président Alpha Condé. Je vous ai déjà dit, si Mamadi a peur de quelqu'un aujourd'hui, Mamadi ne dort pas là. c'est pas à cause de vous. C'est votre union là qui fait que Mamadi a peur. Vous êtes divisé. Mamadi dort tranquillement, comme il va bien dormir. Mais si Mamadi a peur, aujourd'hui, c'est du président Alpha Condé. Qu de quoi est capable l'homme? Ils savent de quoi est capable le Fama. Oui, ils savent de quoi le président Fakonde est capable. Voilà. Bon, attends, je crois que toi, Mamadi Nabe, je vais te bannir sur cette page, parce que dans le cas, est quoi. Voilà. Donc, la famille, on dit, bonne chance aux forces vives. Comme vous avez déjà décidé que vous avez rejeté votre marche, le 15, je vous ai dit, ce que vous n'avez pas obtenu à la veille de la marche du 9, vous n'allez pas obtenir. Je vous ai parlé dès le début du coup d'État. On vous a, Tout ce qu'on vous a expliqué, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais comme la classe politique guinéenne, jusqu'à présent, ils ne sont pas encore prêts. Voilà, continuez le chemin et nous, pas de palabres. On va continuer, nous, nous, nous aussi, le chemin de l'autre côté. Voilà, c'est très simple. Si c'est Mamadi, vous voulez garder, voilà applaudissez Mamadi. Que les gens voient que voilà la majorité des Guinéens veulent soutenir Mamadi. Mais vous ne pouvez pas l'aimer et tout le temps parler du passé. Si vous aimez Mamadi, apportez votre soutien à Mamadi. La démocratie, c'est le choix de la majorité. On ne peut pas construire un pays dans la confusion. Soit vous êtes avec Mamadi, vous le soutenez ouvertement. Si c'est les autres qui sont minoritaires, ils se calment. Mais si c'est la majorité qui est contre, vous n'aimez pas, les autres n'aiment pas, c'est de vous unir contre lui. Mais non, nous, on n'aime pas les autres. On n'aime pas Mamadi. Mm -mm. Vous aimez Mamadi, on est avec Mamadi. Vous n'aimez pas Mamadi, vous vous opposez à Mamadi. C'est comme ça. Voilà. Donc, euh, la famille, c'est un peu cela. Le CNRD est parvenu, oui, à faire des propositions aux uns et aux autres pour euh, casser l'élan euh, des forces vives. Et c'est de la politique aujourd'hui. C'est de la politique. Voilà, donc euh, c'est de la politique, c'est de la politique, merci à tout le monde, donc euh, Kadiatou Kondé, merci à vous, merci Mbemba Djane, merci à Baka Kouyate, le combat continue, Non, papi junior. Moi, je, moi, comme je l'ai dit, on les a conseillés. Comme ils disent que c'est le bon chemin, il n'y a pas de problème. Nous, on les accompagne sur ça. Je les ai déjà dit. Wallah, Mamadi ne respecte pas. Il ne va rien respecter. Mamadi, la logique de Mamadi, c'est de rester. Mamadi, ce n'est pas de venir pour dire, voilà, je vais organiser des élections les deux ans. Mais Loi ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Tout ce qu'on est en train de dire, « Ah non, Guinée, on a soulevé. » C'est parce que c'est chaud maintenant. « Ah non, on va libérer les fournes qui C'est parce que c'est chaud maintenant. Vous n'avez rien compris d'abord. Mais allons-y. Vous allez nous donner raison. Mmh, on ne fait pas avec la haine. Donc, euh, merci Curtis Kamayen.